Dans cette vidéo, on va voir une partie de ce que nous réserve le futur de World of Warcraft, en l'occurrence avec 9.1 et Shadowlands. Pritch, un gros youtubeur américain, a fait une interview avec Yon Azikostas qui est le directeur du jeu de World of Warcraft donc il a plein d'éléments sur le game design, qu'est ce qui va se passer etc Dans cette vidéo du coup on va reprendre brique par brique les choses qui se sont dites il y a quand même pas mal d'annonces assez conséquentes En termes par exemple de nombre de places de mêlée pour les corps à corps, des trucs sur le rogue, des trucs grosso modo sur le jeu, sur Torgast etc Et on va également donner notre avis dessus donc c'est parti pour aller voir tout ça Dans un premier temps ils demandent qu'est-ce qui se passe, enfin quel est l'état actuel au niveau de Shadowlands, est-ce que ça vous plaît, etc. Ils ont dit effectivement, c'est pas forcément le meilleur état de Shadowlands, mais on aimerait bien faire des grosses annonces sur 9.1, on y travaille ardument. Effectivement, c'est pas encore prêt tout de suite, il y a encore beaucoup de choses à bosser, mais voilà, ils bossent dessus. Ils demandent avec l'arc de Sivanas, donc pour rappel, Sivanas, il y a un arc où les chasseurs, quand ils l'auront, ils développent une nouvelle compétence supplémentaire, et c'est uniquement lié aux chasseurs. Donc ils se sont demandés, si ça devait être un système d'artefacts, de légendaire ou autre. C'est pas quelque chose qu'ils vont faire de façon récurrente et ce sera effectivement uniquement pour les chasseurs. Cette histoire d'arc et de compétences Wheeling Arrow qui va être euh, développée en plus, fois que tu pourras avoir en plus, dès que tu as l'arc. Ils demandent s'il y a des plans pour refond, refond donc pour euh, rendre, récupérer tes cendres d'âme sur les légendaires sur 9.1 Ils disent non, ça y a pas de plan là-dessus, mais ils vont réfléchir à un système euh, notamment entre autres pour, le, pour les stats Voilà, ça c'est des trucs qui sont à l'étude où ils savent que bah c'est chiant parce que tu fais ta légendaire en 4 T'as pas les bonnes stats ou t'as plus les bonnes stats et tu peux pas la changer, t'es obligé de refaire une, c'est relou Ça c'est des trucs sur lesquels ils sont au courant Et ils disent que les légendaires propres Covenant, donc propres aux congrégations, quand tu changes de congrégation ça ne changera pas, bon bah ça on s'en doutait un petit peu mais en tout cas au moins c'est sûr Il y aura des méga sous H, donc des méga cendres d'âme qu'on pourra obtenir des layers 9 à 12 Donc euh, quand tu fais de 9 à 12 tu vas tomber sur des méga cendres d'âme qui servent à améliorer ton objet plus loin que 235 Donc ta légendaire au-delà du rang 4 actuel Mais quand tu les fais, comme là, tu vas quand même gagner les cendres d'âme des étages en dessous Tu n'auras pas besoin de faire 8 et 12, tu pourras juste faire 12 et ça va te faire tout ce que tu as en dessous il demande également avec le système des d'énergie au niveau des conduits. Alors moi, c'est un des trucs qui me fait le plus, euh, qui me dégoûte le plus du jeu. Enfin, hein. euh, pas que tu dégoûte le plus du jeu, mais que je trouve vraiment bête. C'est à l'heure actuelle au niveau de ta congrégation si tu veux changer de spé, si tu veux changer de mode de jeu, potentiellement, t'as besoin de changer tes conduits. Tu vois, genre, tu veux mettre d'autres conduits de puissance, tu veux mettre d'autres trucs, tu changes de spé, peu importe. Et c'est de même Yandam qui est opti, par exemple. Dans ce cas-là, tu changes tes conduits et ça va te demander de l'énergie. Et tu gagnes des boules d'énergie, environ. Euh, il me semble c'est tu si en gagnes une toutes les 18 heures, c'est quelque chose dans ces zones là, ou une toutes les 12 heures. Mais potentiellement voilà, si t'enchaînes pas mal et que tu joues plusieurs spaces sur ton perso, tu peux vite être bloqué. Et donc bon, il a demandé qu'est-ce qui se passait avec ce système là, ils ont dit qu'effectivement c'était imparfait comme système, que ça convenait pas. Mais ils veulent pas non plus que tu puisses changer tes conduits sur chaque boss. Donc en gros, euh, ils vont sûrement garder un système proche où tu vas retourner à ta congrégation, etc. Mais bon, voilà, leur volonté, c'est pas que ce soit aussi dérangeant que ça, mais ils veulent pas non plus que tu changes à chaque boss tes conduits. En gros, ils veulent que tu, tu commites un peu sur tes conduits quand tu vas en raid et pas que tu fasses des allers-retours à chaque fois pour changer entre mono, entre multi et compagnie. Ce qui est également une réalité, c'est qu'entre mono et multi, souvent, ce ne sont pas les mêmes conduits d'opti et tu te retrouves à prendre un espèce d'entre-deux. Donc, ils veulent pas non plus que les gens en changent tous les jours, ils veulent que les gens se commitent un petit peu, mais voilà, il n'y a pas de solution pour l'instant qui ont été annoncées. Ensuite, il a demandé au niveau de Torghast, parce que Torghast va être refondu, il y aura plus de grue, il n'y aura plus le nombre de morts. Il disait, voilà, Torghast, euh, au début, ils l'ont rendu à euh, un niveau de difficulté, on va dire, euh, moyen, sauf qu'il y a énormément de personnes qui arrivaient pas à faire Torghast, donc ils ont rendu Torghast très, très, très simple. Donc, après, tout le monde, avec n'importe quel personnage, pouvait faire Torghast sans aucun souci même quand t'es très high level mais ils disent que bon bah voilà du coup t'as ce côté où c'était soit tu réussis et soit tu, tu gagnes et ça les dérangeait que tu puisses rien avoir entre deux donc ils ont rendu ça très simple de façon à ce que tout le monde puisse réussir parce que c'est important de pouvoir faire des légendaires mais bon, bah évidemment, ça leur convient pas trop non plus. Donc là, ils bossent sur des systèmes où en gros, t'auras des étoiles en fonction de si tu vas vite, si tu meurs ou pas. Un petit peu, je sais pas, comme tu veux, tu es une course de Mario Kart, t'as des étoiles à la fin quand tu le fais en solo. Bah là, au moins, t'auras un espèce de système comme ça qui va dépendre de ta vitesse, qui va dépendre de ton nombre de morts, etc. De façon à gamifier un petit peu le truc. Mais ils savent pas encore exactement comment ça va se former. Pour l'instant, voilà, ils bossent dessus. Eux. On sait que ça sera plus basé sur le nombre de morts. Ils ont reconnu qu'effectivement, à l'heure actuelle, ils l'ont rendu beaucoup trop simple et ça rend le contenu. Très ennuyé quand c'est trop simple, donc bon, ils savent que Torghast évidemment il y a des soucis et il faut, il faut qu'ils bossent dessus. quoi Il y aura également un système d'arbre de, euh, de talent, donc il y a un petit peu comme sur les visions d'Enzod où tu choisissais ton arbre de talent pour les visions d'Enzod. Bah, ils veulent faire exactement la même chose pour Torghast où tu auras un arbre de talent qui va être propre à Torghast. Ils n'ont pas prévu de mettre du stuff spécifique pour euh, progresser sur Torghast, tu n'auras pas de stuff euh, Torghast unique quoi. Et il y aura de nouveau des affixes en plus euh, qui vont être ajoutés, donc un peu comme là on avait avec la forge des âmes, etc. Ils vont également ajouter des trucs à ce niveau-là. Les classes 7 reviendront après 9.1. Donc les 7 de classe, on n'en aura pas sur 9.1, ça viendra après. Il y aura des, des loots qui seront uniques au niveau de Sanctum of Domination, donc le prochain raid au niveau de 9.1. Ils veulent ajouter des bonus à des pièces précises et pouvoir les augmenter uniquement à partir du raid, de façon à qu'il y a des bonus qui ne, que, qui ne marchent que dans le raid. Un petit peu comme le côté où si t'es en pvp t'as des bonus que pvp, là ils aimeraient bien faire des trucs qui ne marchent que dans le raid. On avait un petit peu ça d'ailleurs avec euh, potentiellement Raiden ou genre de truc où t'avais euh, des bonus sur ton bijou qui font que ça marche que si t'es dans ce raid là. Donc ils risquent d'y avoir ces notions là de pièces de bis qui vont être tombées dans le raid et qui seront uniquement bis dans le raid. Donc à 9.2 on aura les tirs 7, donc ils ont confirmé qu'après 9.1 il y avait 9.2 et qu'ils voulaient bosser à fond sur 9.2 Donc les sets de classe etc. 9.2, donc pas encore tout de suite mais ça va pas tarder à arriver Alors Ensuite ils demandaient euh, qu'est-ce qui va se passer au niveau des congrégations, ils disent qu'il y a des équilibrages en cours au niveau des congrégations Mais que grosso modo ils sont contents du système euh, des congrégations actuellement Qu'à 9 points, les congrégations vont coopérer entre elles, mais tu vas quand même toujours garder ta propre identité et ta propre congrégation, donc ça, ça va pas changer. Il demande ensuite quelle est votre pensée sur les borrowed power, donc sur les pouvoirs embarqués Donc, les pouvoirs embarqués, c'est des trucs qui vont être propres à. Une extension, voire même un patch, généralement une extension, un petit peu comme le collier d'azérite sur BFA, un peu comme la corruption sur 8.3, sur 8.3 ce genre de trucs qui rendent une classe particulièrement forte ou pas forte, mais à partir des pouvoirs embarqués. Là par exemple, les pouvoirs embarqués sur Shadowlands, on a euh, bah, par exemple le pouvoir de congrégation, voilà le pouvoir de congrégation, la traque en DH, le truc le de pouvoir des fées en chasseur, le pouvoir des fées qui est pris également souvent en mage. Tous ces trucs-là ce sont des pouvoirs embarqués qui sont propres uniquement à une extension, mais qui ne sont pas de base dans le push d'une classe. Donc ils demandaient un petit peu quelles étaient leur pensée là-dessus. Ils disent que, grosso modo. Ils reconnaissent que c'est pas, euh, pas forcément optimal, que ça, ça crée du déséquilibrage ou rééquilibrage. Mais en gros, ils aimeraient bien qu'il y ait une notion un petit peu où tu gardes ces pouvoirs que tu débloques petit à petit. Une notion où tu as, voilà, as appris et que ça parte pas forcément. Mais qu'en gros, quand tu ajoutes un pouvoir embarqué, tu puisses le garder sur la prochaine extension. Par exemple, si tu as ton pouvoir d'effet en DRH, que potentiellement sur le, prochain, sur le prochain pas, la prochaine extension, tu puisses continuer de l'utiliser. Ou tu puisse devenir baseline ou autre. Après, ils disent qu'effectivement, ça peut faire beaucoup de pouvoirs et c'est des trucs qui il faut qu'ils réfléchissent, mais effectivement cette notion de donner quelque chose à une classe et lui retirer l'extension d'après, ça, ça casse pas mal de choses et au final c'est pas forcément ce qu'ils recherchent à faire non plus. Et donc il faut qu'ils trouvent un système entre les pouvoirs embarqués d'une extension et les trucs que tu gardes, quoi, en gros. Ils disent qu'ils sont grosso modo de compte avec Shadowlands, mais il y a pas mal d'informations à partager après Shadowlands et qu'ils aimeraient bien un système pour continuer d'avancer dessus. Ensuite ils ont parlé d'un truc très intéressant, c'est l'item level variance. Donc en gros c'est quelle est la différence de de puissance que tu peux avoir si tu gagnes un point 10 level sur ton personnage. Et en gros, il dit que 1 ditem level, ça devrait être à peu près 1%, et que c'est calibré comme ça le jeu. Donc en gros, par exemple, quelqu'un qui a 219 10 level, comparé à quelqu'un qui a 220 10 level, normalement, la personne qui a 220 d'e-levels devrait faire 1% de dégâts en plus. Par exemple, du coup, en héroïque, on est sur du 213, en mythique, sur du 226. Il dit que, dans l'idée, du coup, quelqu'un qui est en mythique, il va taper 13% plus fort si on veut, que quelqu'un qui est à 213 e-level. Et il dit euh, du coup, qu'est-ce euh, qu que vous pensez par rapport à la différence euh, énorme tu as de DPS entre les joueurs qui sont plus bas Steph et ceux qui sont Steph <rire> C'est assez marrant parce qu'il a dit honnêtement, les, les joueurs qui font euh, de façon multiple moins de dégâts, qui font drastiquement moins de dégâts que les mecs qui sont raiders mythiques, est-il le problème C'est pas le gear, <rire> honnêtement, c'est le skill. De en gros, effectivement, il a raison. Hein. Si... Euh, si tu, Par exemple les pros, enfin euh, les, les mecs les plus gears ils font euh, 6-4 DPS et qu'en euh, stuff héroïque tu fais 4K c'est pas le stuff la différence, pas... ça joue un petit peu, mais c'est principalement le skill. Et effectivement, je m'étais déjà à peu près remarqué ça, me dire que, effectivement, quand t'es à 200 e-level par rapport à quelqu'un qui a 230, j'avais remarqué qu'il y avait environ ça, une diff de 30 à 40% de dégâts. C'est pour ça que quand tu à 200 e-level tu commences déjà à taper, et tu te fais putain, en fait c'est pas mal. Et ça te permet quand même de bien rentrer dans le jeu et pouvoir faire pas mal de contenu. Moi je trouve qu'honnêtement, la diff fin 10 e level à l'heure actuelle, apportée par les pièces, etc., c'est vraiment cool. Parce que je trouve que quand t'es à 210, 215, 10 levels, tu te sens vraiment pas inutile, tu peux déjà faire du raid mythique, tu peux faire des, des mythiques plus super hauts, tu peux faire pas mal de choses, effectivement le souci, c'est en PVP, parce que bah là la diff elle est encore plus monstrueuse, parce que si quelqu'un s'il a 15% d'écart de base, ça fait qu'il a 15% de plus et que tu t'as 15% de moins à la fois ça fait une diff qui est beaucoup plus conséquente dans un système hein, où c'est censé être plus équilibré, mais bon ça c'est encore autre chose le PVP mais dans l'idée en tout cas un item level devrait être à peu près 1% Ensuite il parle des alts parce que effectivement sur Shadowlands, si tu fais un alt c'est vraiment dur, c'est très très long Et il demande s'il y a un truc pour, de prévu pour catch up Il dit qu'ils sont contents avec le système de renom actuel, comment ça fonctionne Moi je le trouve excellent aussi, je trouve ça marche bien, tu joues au jeu, tu récupères ton renom, il n'y a pas de souci. Ils reconnaissent par contre qu'il y a effectivement plein de zones dans lesquelles ils peuvent s'améliorer Typiquement effectivement, ils reconnaissent que faire une campagne que tu as déjà fait euh, c'est ultra chiant et tu n'as pas envie de le faire Donc ils disent que c'est pas très excitant et il dit que le problème euh, qui dure euh, sur le niveau euh, pour balance Sur euh, entre, euh, rendre ça simple pour un nouveau joueur ou un alt C'est euh, pour équilibrer les différents styles de jeu Il y a des joueurs qui veulent faire des alt pour euh, le endgame Donc pour aller faire le contenu le plus HL du jeu Il y a d'autres joueurs qui veulent juste jouer leur alt parce que leur main n'avance plus Et il y a pas mal de trucs comme ça à prendre en compte Alors effectivement perso je trouve qu'il n'est pas alt friendly Il y a des trucs qui sont alt friendly qui ont été mis en place. Il y a la route du destin. Il y a le fait qu'au début, tu peux skipper pour avoir directement ton lien d'âme et t'es pas obligé de refaire les quêtes. Il y a effectivement ce système de renom. Euh... Mais il y a plein de trucs où il n'y a pas. Tu vois, les légendaires, bah t'as rien pour attraper tes cendres d'âme. T'es obligé de refaire chaque semaine et c'est ultra long. Alors qu'il y aurait un câble global et tu pourrais enchaîner les bah Ce serait vachement plus sympa. L'antre, euh, ils ont fait ça récemment où ils partagent la répute. Mais avant, c'était horrible. Tu devais refaire la répute sur chacun de tes persos. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont pas alt friendly le stuff, c'est normal que ça le soit pas et qu'il faille jouer au jeu, mais effectivement, il y a des trucs à faire, je pense aussi. Alors, est-ce qu'il y a des trucs de prévu pour changer l'inégalité la, la, entre le DPS et les healer Il dit, bon, <rire> c'est un truc qu'on discute actuellement, le, le hpal et le Disco ce sont des trucs dont on discute beaucoup. Le problème, c'est le DPS gratuit des healers quand ton, euh, ta rotation HPS te donne des free dégâts. Donc, ça, par exemple, c'est particulièrement le cas du Disco, c'est un peu le cas du HPL également. Et il dit, euh, c'est également euh, le cas du Monk ou autre si tu le joues la légendaire. Hein. Mais en gros, il dit que ça, c'est un des problèmes. Et le Holy euh, Paladin, euh, c'est le playstyle actuel, donc la façon de jouer le HPL actuellement. Et l'autre problème, c'est H&LO. Bon, en gros, à l'heure actuelle, si tu n'es pas au courant, un HPL en mono cible. En burst, sur une minute, ça va plus haut que quasiment tous les DPS du jeu. Tu vas regarder euh, en clé, sur des hautes clés, etc., sur des AK, tu vas regarder sur des boss, sur des bursts de boss de donjons, typiquement. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas rare que le premier, ça soit le h ou au pire, il est le deuxième du groupe. Mais du coup, il apporte un DPS monstrueux, il peut apporter du, 20, du 15 à 20, 25k de DPS cible. Il peut monter également extrêmement sur les packs alors que les autres healers auront beaucoup de mal à dépasser les 3, 4 à 5K mono au max du max. Alors du coup forcément en haute clé et sur les FDI et genre le truc, tu joues que HPL parce que ça t'apporte au moins le DPS d'un DPS et c'est trop fort alors que les autres healers ne peuvent pas apporter ça. Même si t'as un prêtre avec une PI, on est loin de pour apporter ce qu'apporte euh, le h Mais bon, il parle également du disco. Alors le disco c'est pas trop fort, mais c'est vrai que ça met quand même des bons dégâts, parce que bah sinon sa rotation avec les expiations, etc. Et est bah, également euh, du coup la l'API, l'infusion de puissance qui permet également de rajouter l'équivalent de 600-700 à DPS sur une autre classe, ce qui est vraiment fort. Qu'est-ce euh, qu que tu penses au niveau des utilitaires de raid et des cooldowns Ça c'est vraiment très très intéressant. Il dit, et ça c'est tellement vrai, et ça franchement ça m'a fait grave plaisir de le voir, l'AMZ c'est trop fort. Et ça c'est vrai, à l'heure actuelle c'est indispensable. AMZ c'est beaucoup trop fort, DK c'est beaucoup trop broken. Tu es obligé de prendre 2 dégâts dans ton raid Vraiment ah c'est trop fort Si tu veux pas troller, si tu veux un vrai groupe hein. Mais tu 2 AMZ c'est trop trop trop fort Si tu mitiges de 20% Les dégâts magiques de tout ton groupe Et tu peux en mettre une par minute C'est monstrueux quoi. Et il dit du coup un des trucs avec l'AMZ C'est qu'avant il y avait un, total montant, un montant total d'absorption Donc ça absorbe pas forcément tout Ça peut être une solution C'est le genre de truc dans lequel ils parlent euh, actuellement Et ils veulent que ce soit évidemment utile Mais pas indispensable à tout prix ils disent également, et ça c'est très fort, que les rogues, ils manquent d'un utilitaire de raid. Est-ce que ça serait pas le retour de la smoke du rogue, bordel faire, faire une smoke bomb, là, voilà, boum, et voilà, t'as envie d'avoir des rogues dans ton groupe. Parce qu'effectivement, sur, sur les derniers patchs, que ça servait à rien, voilà, t'as pas envie d'avoir des rogues avec toi. Ça t'apporte pas d'utilitaire de raid, ça apporte pas plus de dégâts que les autres classes, ni en mono, ni en multi. Dernièrement, ils ont buffé à ça, qui fait que Rogue a l'aspect à ça, qui va servir en mono. Mais ils l'ont buffé vraiment sur le tard, et sur les derniers progrès, tu mettais pas de rogue. Parce que ça ne sert à rien et voilà sur Natria, on n'a pas vu un seul rogue sur le raid en HL dans le progress euh, parce que bah t'as pas d'utilitaire de raid, t'as euh, pas de mitigation de dégâts physiques, t'as pas plus de mobilité que ça et t'es pas, pas, pas meilleur en multi ni en mono que les autres. Donc, euh, c'est vrai que Rogue, il y avait un. Euh, voilà, c'est un, un, un peu des trolls récurrents sur le net, hein mais euh, t'es en mode. Euh, avec des, des mèmes où tu vois le Rogue qui reçoit une interview d'RH et qui est en mode. Bah alors, qu'est-ce que vous apportez Bah, moi bah, j'ai une cape d'ombre Fait, ouais, mais, euh, mais les mages et les chasseurs ils l'ont aussi euh, Et puis eux, ça marche sur les dégâts physiques Ouais, bah. Euh, bah, je DPS Bah, <rire> ouais, ouais, voilà. Donc, ils aimeraient bien euh, améliorer l'utilité des classes, mais pas avoir des utilités de spec. Par exemple on peut penser au DH ou en tank tu n'as pas Darkness mais en AVOC tu as Darkness, c'est le genre de truc où ils aimeraient bien que ce soit propre à des classes mais pas propre à des SP, un petit peu comme en War voilà, tu as donné tes buffs, les buffs sont les mêmes, le cri de ralliement, le buff de PA tu l'as le même en prot ou en arme ou en furie. Ils aimeraient bien, et ça également c'est très, très très fort et très intéressant, ils aimeraient bien augmenter le nombre total de melee spots dans les raids jusqu'à ce qu'on puisse prendre 7 ou 8 mêlés. Effectivement, à l'heure actuelle, dans un raid, tu prends 4 à 5 mêlés. Voilà, c'est déjà bien. Tu prends 4 à 5 mêlés, t'es déjà content. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, il n'y a aucun intérêt d'apporter des mêlés dans ton raid. Spécifiquement sur si Natria à part les buffs de raid où tu peux les avoir que sur ces classes-là, ils ne servent à rien t'as pas d'intérêt à avoir des mêlées, de toute façon ils tapent pas plus fort que les autres et à part s'ils ont un buff de raid comme le DK, comme le moine, comme le DH etc ils ont pas d'utilité au niveau de ton groupe et t'as mieux fait d'avoir des casteurs qui vont pouvoir taper de loin gérer mieux les mécaniques, avoir moins de perdre de DPS, avoir une meilleure vision de jeu enfin grosso modo les mêlées en raid t'en veux pas, ça t'apporte strictement rien y a... et même les boss où les mêlées sont pas nuls comme par exemple les généraux bah ils sont pas meilleurs que les casters non plus donc euh, voilà, ils, ils aimeraient bien bosser là-dessus. Donc il faut qu'ils bossent évidemment avec la team, qu'ils bossent sur les designs des boss, qu'ils bossent sur pas mal de choses pour faire en sorte qu'on puisse avoir plus de joueurs mêlés dans les raids. Et honnêtement, ça serait vraiment kiffant de pouvoir faire un espèce de mix d'entre deux et pas devoir dire être hey, un mec, euh, j'ai une place de mêlée dispo, t'as intérêt à être une grosse brute parce que nos quatre autres mêlées sont des grosses brutes et on en a 40 000 qui nous demandent, mais ben voilà, il n'y a pas de place pour les mêlées. Ça permettrait. De aux gens de jouer plus, sachant qu'en plus il y a plus de SP mêlée que distance, donc évidemment euh, ça serait bien que tout le monde puisse euh, y trouver son compte plus facilement. Et qu'est-ce que tu penses au niveau du Awe euh, cap Donc euh, au niveau du système de cap, donc pour rappel, il y a des classes comme le mage qui n'ont pas de cap en zone, comme le Shadow Priest, et t'as plein de classes qui ont des caps en zone, comme à peu près tous les corps à corps, le moine, le rogue, le DH, tout ce que tu veux. Euh, du coup, ils ont demandé qu'est-ce que tu penses euh, à ce niveau-là Ils disent que, évidemment il y a encore de quoi s'améliorer là-dessus. Ils aimeraient bien avoir des classes qui sont très fortes pour du 2 target, d'autres qui sont très fortes pour du 4 target et ils trouvent qu'ils bougent dans la bonne direction mais qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Ils disent que le, général, le feedback général au niveau des Mythic+, avec les AoE Uncap et être fort si tu peux faire des pulls monstrueux comme avec les mages, bah, il dit également que le souci c'est que euh, tu devrais pas pouvoir faire des trucs aussi larges et pouvoir tout tanker et se faire toute la map et qu'à l'heure actuelle le fait que les tanks puissent kite bah ça fait en sorte que tu peux faire tous les pools du monde en gros tu as monté ton agro et ensuite tu kite donc tu n'as pas à tanker les dégâts entre autres on peut voir le DH hein, qui fait ça énormément et du coup il dit qu'il y a également c'est une des autres parties du souci parce qu'en gros si de toute façon tu pouvais pas tanker plus de 8 monstres on serait pas embêté par le fait qu'il y ait des classes qui soient target cap ou pas et ils disent qu'un monde dans lequel euh, les, euh, les classes qui n'ont pas de cap sont toujours euh, reines mais il n'y a que quelques personnes qui l'ont, c'est pas là où ils veulent finir En gros, oui, par exemple, l'état actuel avec le match qui peut le faire mais pas de chasseur et genre de trucs, c'est pas non plus une finalité, donc c'est un truc sur lequel ils vont encore bosser ils savent que c'est un peu la merde et effectivement moi j'ai jamais compris pourquoi t'avais des classes cap et d'autres pas donc euh, bon, à <rire> voir sur la suite et à voir ce qu'ils font là-dessus. Et est-ce qu'il est qu y a des plans pour faire une tour d'image Donc il n'y a rien qui est prévu de similaire à ce niveau-là. Mais euh, Blizzard est au courant du fait que les gens ont kiffé cette fonctionnalité et ils aimeraient bien mettre des contenus un peu solo dans, dans le futur parce qu'ils savent que les gens ont bien aimé ça. Donc ils disent bon voilà, il n'y a absolument rien de prévu là-dessus, on est au courant, on a eu le feedback des gens, les gens ont kiffé, mais bon. Donc en bref, ce qu'on peut en retenir C'est qu'ils vont bosser sur les, les trucs de raid Donc au niveau du raid il y aura pas mal de modifications Déjà il y aura plus de place pour les mêlées Parce qu'ils vont faire en sorte qu'on puisse avoir plus de place sur les mêlées C'est au niveau des designs des boss Soit en mettant des utilitaires de raid sur plus de classes Parce qu'effectivement si t'en mets sur le rock Si t'en mets sur d'autres classes Ça peut vraiment valoir le coup C'est bien également qu'ils aient conscience des utilitaires de raid un peu trop forts Comme celui du DK De façon à ce que ce soit utile mais pas non plus à ce point là broken Où tu dis ok je vais bloquer deux slots pour des DK Je vais bloquer un slot pour pour les voir un sac monte un sac d'h, et au final toutes les autres classes ne peuvent pas jouer et effectivement à l'heure actuelle ça donne ça euh, limite maxima fait une vidéo sur le sujet où il explique exactement ça hein. il montre les classes et au final t'as que un spot où tu peux mettre une classe qui n'apporte pas un red buff et donc, ça bah, au niveau corps à corps, et donc, ça évidemment c'est un petit peu relou. Donc, ça c'est vraiment cool. C'est bien également qu'ils aient conscience que le rogue actuellement il a besoin d'un utilitaire de raid, et c'est bien de lui avoir remis des dégâts sur l'aspect assassinat, etc. Mais voilà, ils ont besoin d'un truc. Ils ont buffé également l'aspect finesse, à voir ça changera vraiment quelque chose. Ils ont surtout buffé son, a... son AoE, mais à part au-delà de 6 cibles, ça sera pas forcément plus fort qu'en la loi, donc à voir. Thorast est un gros travail en cours de construction où ils vont essayer de rendre ça un peu plus fun. à voir ce qu'ils arrivent à faire là-dessus. Donc tu auras des arbres de talent, etc. Tu auras les méga dames pour faire les légendaires plus hautes. Ce qu'ils n'ont pas dit également là-dedans, c'est que tu auras un système pour rattraper. Donc en gros, sur 9.1, normalement, si tu refais un perso ou si tu reviens sur le jeu, tu vas pouvoir rattraper facilement tout ce qui est légendaire et stuff. Pour l'instant on sait pas encore quoi dans le détail, mais c'est quand même leur volonté, ils ont quand même envie de bosser sur le système des altes, ils ont quand même envie d'aller dans la bonne direction en globalité et ça fait grave plaisir. Donc à voir ce que ça va donner sur la suite, également les trucs propres aux chasseurs, je me demande un peu ce que ça va donner le fait que par exemple il y ait que chasseur qui ait le droit d'un super arc avec une nouvelle compétence, c'est un petit peu un petit peu jaloux. Mais bon c'est bien qu'ils mettent ce genre de trucs quand même, ça redonne aussi un, un petit peu de hype à la classe qui dernièrement n'en avait pas trop eu. Donc je te laisse me dire ce que t'en as pensé de tout ça en commentaire. Est-ce qu'il y a des trucs qui te hyp ou tu dis bah, ⁇ ça va être cool ⁇ putain, je vais m'en faire à l'enregistrement ou autre ⁇ Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.